Eh bien, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Si on s'amuse à transposer les travaux d'Hercule au monde des développeurs, on pourrait dire que l'hydro de l'air est remplacé par le CMS. Car en effet, notre Hercule des temps modernes est en train de rendre idless e tous ces CMS. Aujourd'hui, ce n'est pas Ezio, mais Vincent Toulet qui va nous conter comment dompter le mode idless e avec Drupal et à travers JSON API dans sa représentation Drupal idless e et Front React. Eh ben, merci. Hop, et on est parti. Alors, bah, tout d'abord, bah, merci à Mickaël pour, euh, pour cette présentation et aux organisateurs euh, de la FUB d'avoir pensé à moi pour y participer. Alors, euh, dans cette présentation, euh, je vais, on va, comme l'a dit Mickaël, on va découvrir un peu uh, le CMS Drupal, mais pas en particulier le mode Atlas. Euh, donc, petite précision, hein, euh, ce sera plutôt une présentation orientée Drupal euh, et non pas euh, React ou VJS, comme c'était le titre. Euh, donc, c'est pas très orienté de développeur, euh, même si on pourra en discuter à la fin, de comment j'ai préparé le, le, le front. Euh, donc, ma présentation sera divisée en plusieurs parties. Euh, D'abord, je vais me présenter, qui je suis, mon parcours, mes expériences. Euh, ensuite, on va aborder les concepts essentiels de Drupal. Donc, ça va être un peu la partie théorique. Euh, et on verra ensuite euh, le mode de euh, ses avantages et les inconvénients qu'il n'a pas, j'ai envie de dire. Euh, et puis, les différentes applications qu'on peut, qu qu peut trouver, que ce soit dans comment le mettre en place, et aussi l'authentification, comment on va gérer ça. Et à la fin, je vous présenterai trois petites vidéos de la démo que j'avais préparée, pour montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, hop. Donc, mon parcours, déjà. Alors, j'ai commencé mes études, donc je m'appelle Vincent Toulec, pardon, j'ai 28 ans et euh, donc j'ai une formation assez standard, j'ai envie de dire, un DUT informatique à Lannion, une licence 3 à Brest, et puis j'ai fini avec un, un diplôme de responsable en ingénierie logicielle au CESI euh, Alternance Brest. J'ai fait une faute dans la présentation. Euh, ensuite, à travers mes études, j'ai eu l'occasion de faire quelques stages, dont deux principalement, qui ont, qui, que, dont je me souviens bien. Euh, un stage au Pays de Galles pendant trois mois à l'université de Glynwyr et euh, deux ans et demi d'alternance chez euh, TSA euh, Thalass System Aéroporté à Brest. Et depuis euh, maintenant trois ans et demi, je travaille chez AppSyptop euh, où je suis devenu euh, Lead Dev Drupal. De et à côté de ça, j'ai eu l'occasion de, de dispenser des cours de symphonie à la fac de Tours, à des, une classe de licence 3, et également au Cesi à Brest, d'où je viens. Donc maintenant, rentrons dans la théorie. Tout d'abord, le concept de, de CMS, euh, qu'est-ce que c'est Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, CMS, ça veut dire Content Management System, ou système de gestion de contenu. Euh, donc on est plutôt sur du site web, euh, qui est tout en un pour euh, créer du contenu, donc, euh, tel que WordPress, PrestaShop ou d'autres. La particularité de Drupal, c'est que c'est un CMS PHP, donc euh, son corps euh, est fait de PHP, pour tout ce qui est la logique, mais logique, euh, la logique du CMS en tant que tel, et de configuration YAML, euh, pour, pour un certain nombre de raisons, en particulier parce que euh, Drupal se base sur Symfony. Donc, pour ceux qui qui connaissent euh, Symfony utiliser euh, et utiliser encore le YAML comme langage de configuration. Et en front on retrouve le Twig qui est un moteur de template PHP. Hop. Alors, ensuite, les couches d'architecture euh, de Drupal. Alors, euh, comme j'ai dit, on a un noyau déjà, donc euh, qu'on qu va appeler Drupal Core, hein, qui est le kernel si on veut qui va contenir toutes les logiques, toutes les règles internes du CMS euh, et toute sa logique. Euh, Drupal Core intègre déjà des modules natifs. Euh, ensuite, euh, on a une première couche, donc, qui est euh, la plus importante, euh, qui est euh, le node, les nodes plutôt, ou les nœuds si on veut, euh, qui sont les types de contenu. donc concrètement les pages de votre site. Ensuite, on a une couche de modules. Alors, euh, tout ça, ça va être les briques fonctionnelles. Hein. Ça s'appelle modules, plugins, euh, extensions. Euh, dans, dans le back-end Drupal, ça s'appelle extension. Donc, voilà, c'est des, des, des modules, euh, des briques de code plutôt, voilà, qui peuvent être communautaires, que vous retrouverez sur la, la communauté Drupal, ou euh, personnalisées si vous décidez de les développer vous-même. Ensuite, on a la notion de bloc. Euh, les blocs sont des éléments configurables euh, qui s'insèrent en fait, dans des régions du template. Euh, par exemple, le menu principal de Drupal est un bloc. Le footer, en général, est un bloc aussi. Donc, ça permet de structurer votre front. Ensuite, on a les user permissions, ou si vous voulez plutôt les, les, les droits les d'utilisateur. Droits euh, donc ça, c'est essentiel hein, quand, quand on gère un CMS, euh, puisque ça va vous permettre bah, de restreindre les accès des, des, des utilisateurs authentifiés. Donc par défaut, on retrouve l'utilisateur anonyme, l'utilisateur authentifié et l'administrateur. Et enfin, la dernière couche, euh, qui est le, les thèmes. Donc euh, les thèmes, là hein, on parle bien des, de la couche graphique en fait de votre site. Donc euh, elle peut être à la fois euh, faite pour le front, ou pour le back-end, pour l'administration. Hop là, je suis allé trop vite. Alors, ensuite, pour ce qui est de la non, effectivement, pardon, pardonnez-moi. Voilà. Pour la gestion de contenu. Alors, comme j'ai dit, le CMS, hein, tout son intérêt, c'est de pouvoir gérer du contenu sans avoir à développer de nouvelles choses. Donc, la notion principale à connaître, c'est celle des nodes. Euh, donc, un node est une page, hein, tout simplement. Ça peut être une, un article, un sondage, un sujet de forum, par exemple. Euh, donc, l'essentiel à savoir, c'est que tout contenu de votre site est un node. Euh, ensuite, euh, pour, pour aller plus loin dans la notion de node, il faut connaître les content types ou types de contenu. Donc, un node est défini par un type. C'est-à-dire que, comme je l'ai présenté en haut, un, un page, une page est un type page, un article est un type article. Selon les types de contenus, euh, vous aurez, euh, vous allez définir euh, différents champs, puisque la, la structure de votre page ne sera évidemment, enfin, certainement pas la même. Euh, donc, chaque type de contenu a des propriétés de base euh, par défaut. Donc, un titre, un body, donc le contenu de votre page, euh, authored by, authored on, donc euh, l'auteur, le créateur du contenu et la date de publication, un booléen promoted to front page qui vous permet de promouvoir en page d'accueil euh, votre page. Un alias URL, euh, bah, très pratique, hein, pour, euh, pour, pour pouvoir euh, gérer vos alias. Et un petit bouléen aussi, si votre, pour dire si votre page est publiée ou non. Donc jusque-là, on est sur quelque chose d'assez standard en termes de gestion de contenu. Donc pour euh, aller un peu plus loin sur le node module, euh, il faut savoir que... Outre le fait que vous pouvez créer, éditer et supprimer les pages, vous avez d'autres options qui sont plutôt pratiques. La première étant de pouvoir configurer la manière dont vous affichez votre page. Vous pouvez définir, vous pouvez donner différents types d'affichage à votre page. Donc par exemple, dans un, dans un type, dans un mode d'affichage, vous allez lui dire je veux juste le titre et l'intro, par exemple, si c'est dans une liste. Et si vous voulez afficher la page complètement, vous allez mettre, je veux le titre, l'intro, le contenu, les, les, tout, ce qui est dans le, tout ce qui est dans la page. Et le dernier point euh, intéressant cette fois-ci pour les créateurs, les éditeurs de contenu, c'est de pouvoir modifier l'affichage de votre formulaire. Euh, en effet, tout le monde n'est pas, pas familier forcément avec euh, l'interface, avec le, BL, le backend de Drupal. Donc, des fois, ça peut être intéressant de modifier la manière dont est structuré votre formulaire de, de création ou d'édition de contenu. Ensuite, on va voir la notion de taxonomie. Donc, euh, déjà, pas d'inquiétude, hein, si vous n'avez jamais entendu ce mot-là, euh, c'est un euh, mot compliqué pour une notion assez simple. La taxonomie, dans Drupal, c'est la catégorisation de contenu. Euh, donc, on dit qu'une un, taxonomie va être définie par un vocabulaire et une liste de termes. Donc, le vocabulaire, ça va être, par exemple... Euh, bah, qu'elle est, -ce que, qu est, -ce qu est cette catégorie de, de, de taxonomie Donc, on, Par exemple, on va donner le nom de catégorie d'article, par exemple, si on veut donner une, une taxonomie pour nos articles, et la liste des termes, ça va être les, les valeurs possibles pour cette catégorie. Donc, on aurait une, un vocabulaire catégorie d'article et une liste de termes, bah, société, politique, faits divers, etc. À savoir en plus de ça que... Euh... La taxonomie euh, peut être, enfin, les vocabulaires de taxonomie peuvent s'imbriquer également les listes de termes. Donc, on peut hiérarchiser euh, les catégories. Bah, ce qui est très pratique hein, si vous avez vraiment, hein, par exemple, un site de presse, hein, ça peut être très, très intéressant. Ensuite, on va revenir un peu sur la notion de module. Donc, euh, la mo un module dans Drupal, c'est une brique voilà, fonctionnelle. Euh, et Drupal Core est composé de, nombreuses, de nombreux modules euh, par défaut. Donc Basic haute euh, pour l'authentification classique, CK Editor qui vous permettra de faire des. Bah d'avoir de, de, de des, des, des formulaires WYSIWYG, euh, le module Comment qui vous permet de, déjà d'implémenter la gestion de commentaires euh, dans, sous, vos, sous vos pages, Content Translation, qui vous permet de traduire du contenu et de configurer également tel, euh, si tel ou tel champ est traductible. Le, le module forum, très pratique, le module Node, on l'a vu juste avant, module Quick Edit, euh, très pratique également, euh, et par défaut, c'est-à-dire que vous pouvez en fait, euh, si vous avez les droits et que vous êtes connecté dans, dans Drupal, euh, vous allez pouvoir depuis une page modifier directement le contenu de votre page, sans passer par la page d'édition. Euh, donc euh, pratique pour les utilisateurs aussi, pour les clients qui sont pas à l'aise avec le BO. Le module REST, ça on va y venir un peu, on va y venir plus tard, qui vous permet en fait de, de mettre à disposition des endpoints, ou euh, plutôt d'exploiter des endpoints natifs de Drupal pour, euh, pour que ça fonctionne en, en, en mode less. Le module User, donc pour la gestion des utilisateurs, et le module Views, euh, qui permet de euh, configurer des, euh, configu qui est en fait des, des requêtes SQL configurables depuis le BO. Mais on va voir concrètement qu'est-ce que le module Views un petit peu après. Alors, pourquoi utiliser le mode Atlas Alors déjà, euh, pour rappel, le mode Atlas de Drupal, c'est quoi C'est au lieu d'utiliser le Drupal en tant qu'affichage, en qu enfin, du, au lieu d'utiliser Drupal qui affiche le contenu, on va juste utiliser le Drupal en tant que distributeur de contenu. Euh, en effet, euh, une chose... Euh, que je, je n'ai pas encore euh, dite, mais que euh, le thème de Drupal, enfin, plutôt la gestion du thème, donc thème graphique, euh, est euh, vraiment euh, long en termes d'apprentissage. Euh, donc, utiliser un mode Atlas, ça va vous éviter toutes les, lourde, toutes les lourdeurs du timing, euh, puisque ça demande vraiment beaucoup de temps à, à comprendre comment ça marche, à, à le mettre en place, et également aussi, vous, vous risquez aussi de faire beaucoup d'erreurs, euh, ou plutôt de casser des comportements euh, natifs de Drupal. Donc par exemple, le fait de pouvoir éditer une page en live, si vous surchargez trop le templating de votre page, vous risquez de ne plus pouvoir modifier euh, votre page en direct live. Euh, donc l'avantage du Headless, ça va être que ça va vous permettre de sauter énormément d'étapes d'apprentissage de Drupal, euh, puisque vous allez juste avoir à vous concentrer sur euh, bah, les parties théoriques en fait, que je vous ai présentées juste avant, c'est-à-dire créer des pages, créer des, des champs. Euh, et configurer les extensions de, du CMS. En plus de ça, on peut noter un coup de boost hein, aux performances, euh, puisque le moteur template Twig, à beau être performant, ça reste quand même chargé côté back. Euh, et si vous, si vous, si vous, si vous n'êtes pas à l'aise, ou plutôt si, si vous n'êtes pas à l'aise avec, avec Twig, ça va vous arranger. Et puis aussi, ça va vous éviter de faire trop de traitements euh, dans, le, dans le rendu de vos pages, et donc euh, vous risquez d'alourdir les perfs. Donc le headless est vraiment bien pratique pour euh, juste euh, faire quelque chose de très light. Et enfin, et non des moindres, euh, bah, centraliser la logique métier hors de Drupal, puisque, euh, mettons, euh, je prends l'exemple concret, si vous faites une application de gestion euh, d'assurance euh, avec un front très lourd, euh, vous, aurez, vous allez peut-être vous mordre les cheveux, euh, non vous mordre les cheveux, non, vous arrachez les cheveux, pardon vous allez vous arracher les cheveux à essayer de mettre en place une logique des contrôles de surface, plein de choses assez touchy, vous allez galérer avec Drupal, même s'il y a des modules pour ça, mais ils ne sont pas faits pour, enfin, ils sont pas optimisés pour. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir développer toute la logique métier dans un framework, dans un front très acte, JS Angular, et de laisser le Drupal distribuer du contenu, mais uniquement ça. Maintenant, on va reprendre le schéma des couches euh, d'architecture de, de Drupal, mais cette fois-ci avec le mode Atlas. Alors, euh, déjà, on va se débarrasser ben, en fait, de deux couches. Alors, on voit peut-être, je ne sais pas si vous voyez très bien, avec, euh, mais là, j'ai un petit problème de contraste, mais en gros, on s'est débarrassé de deux couches, thème et bloc. Euh, donc, comme j'ai dit, plus besoin de vous, vous embêter avec le thème graphique, mis à part pour l'administration, euh, mais vous n'aurez plus à faire de, de modification du thème. Et la notion des blocs, eh ben, on n'en aura plus vraiment besoin non plus, puisque c'est globalement utilisé surtout pour le pour le front. Donc comme je disais, afficher le menu header, le footer, ou des, des parties du site. Euh, donc ça, c'est aussi deux notions on va, dont on va se, se débarrasser. Maintenant, on va attaquer un petit peu les solutions Headless, et comment on le met en place concrètement, qu -ce qui, quels sont les modules mis à disposition qui vont nous aider à, à, à l'implémenter euh, simplement donc la première, c'est JSON-API. Alors JSON-API fournit en fait une syntaxe, une syntaxe de requête HTTP qui vous permettra de filtrer, trier des contenus selon leur champ ou leur taxonomie, par exemple, ou d'autres critères. Alors, son, Ses avantages, en fait, c'est d'être déjà natif à, votre, à Drupal, donc il n'y a pas besoin de l'installer, il y a juste besoin de l'activer dans le back-end. L'apprentissage de ce module est... Je dirais intermédiaire dans le sens où euh, c'est pas pour faire des choses simples, c'est pas compliqué. Euh, la doc est plutôt claire euh, sur le site de Drupal. Euh, son seul inconvénient, je dirais, c'est comme la structure des données qui est assez lourde. C'est à dire que quand vous allez voir ce que ça vous ressort comme, euh, comme structure de données, c'est pas euh, c'est pas sexy, c'est pas forcément euh, ce que vous attendez comme données exploitées. Euh, et puis quand et puis en fait, vous n'avez pas la main vraiment pour non plus. Euh, structurer ce, ce, ces données. C'est le module qui gère lui-même. Donc la seconde solution euh, qui est en fait euh, qui est une bonne alternative à JSON API, ça va être le module Views. Donc comme j'ai dit, les vues, euh, c'est un Views, c'est un module Drupal natif également, euh, qui, per, qui permet de configurer euh, des requêtes SQL concrètement via une avec une interface euh, l'interface d'administration. Donc les vues en fait ça peut être utilisé euh, ah, par exemple, pour la liste des logs dans le Drupal, c'est une vue, la page d'accueil est une vue également. Euh, mais ça peut aussi être, ça, on peut aussi s'en servir pour faire des, des endpoints euh, REST. L'avantage de celui-ci, de ce module-là, c'est que l'apprentissage euh, est très rapide. Euh, L'interface est claire. Euh, pour des usages basiques, euh, ça va être euh, très, très, très rapide à, à comprendre. Pour un usage avancé, euh, bah, ça demande de creuser un peu plus. Euh, la doc, euh, de faire quelques tests etc euh, mais bon l'interface graphique est là pour vous aider et puis euh, la structure des données est modulable, ce qui est, ce qui est très bien, euh, c'est à dire que vous allez pouvoir pour un champ dire euh, pour un champ image vous allez pouvoir dire bah, moi je veux qu'il me ressorte le chemin de l'image ou qu'il me ressorte le nom euh, ou l'ID de l'image par exemple donc vous avez vraiment beaucoup de flexibilité sur euh, le, le format des données qui va, qui va redescendre de Drupal et euh, la dernière technique, alors euh, basique, hein, j'ai envie de dire, euh, c'est-à-dire de euh, faire ça from scratch avec des contrôleurs PHP. Comme je l'ai dit plus tôt dans la présentation, euh, Drupal se base sur Symfony. Euh, donc les contrôleurs que vous allez retrouver euh, sont très similaires en fait, à Symfony. Euh, vous allez configurer une route en YAML et puis vous allez euh, euh, créer votre contrôleur lié à cette route et, et c'est parti pour coder. Alors euh, donc la méthode, cette méthode-là, ben, ce qui est pratique, c'est qu'elle est sur mesure. Euh, pour des peut-être que JSON API, c'est certain hein, pour certains certaines applications, ni JSON, ni Views euh, ne répondront à vos besoins. Donc un contrôleur euh, permettra de faire ce que vous voulez. Euh, bon, L'apprentissage à ce niveau-là il est également rapide, hein, puisque voilà, si vous connaissez le PHP, vous devriez vous en sortir. Euh, et le risque, par contre, il y a un risque de dette technique, en effet. Hein, plus on code, plus on crée de bugs ou même d'ailleurs des failles de sécurité. Donc, euh, voilà, il faut quand même rester prudent euh, avec cette, euh, cette, euh, cette solution-là. Donc, maintenant, on va voir un petit peu, un par un, euh, comment est-ce qu'on peut les comment qu'on peut mettre ces, ces solutions en place. Donc, tout d'abord, euh, le module JSON-API. Donc, je vais vous présenter quelques syntaxes, quelques, quelques, euh, quelques manières d'utiliser euh, ce module. Donc, on a plusieurs exemples ici. Alors, euh, ouais. Alors la, le premier exemple, c'est un appel classique. Donc, on va commencer toujours nos requêtes par slash JSON API, euh, qui va être le endpoint, euh, le endpoint JSON API, tout simplement. Et derrière, on va rajouter nos paramètres. Donc, le premier paramètre, node, bah, là, ça veut dire qu'on va vouloir récupérer du contenu. Si on veut récupérer, par exemple, bah, une taxonomie, on va mettre taxonomie. Si ça va être un menu, ça va être menu, etc. Et en dernier paramètre, on va mettre le type de contenu. Donc, si je veux récupérer une liste d'articles, j'aurai JSON API slash node slash article. Euh, donc, content type, euh, c'est l'ID du type de contenu. Si vous créez vos propres euh, types de contenu, par exemple, euh, Toto la menace, euh, c'est votre type de contenu. L'ID, ce sera Toto underscore la underscore menace. Et si vous n'êtes pas content avec euh, l'ID qui vous est généré, vous pouvez quand même le modifier. Ensuite, dans le deuxième exemple, on peut euh, inclure en fait, euh, des détails et les détails d'un champ. Euh, donc, Comme je l'avais dit précédemment, la structure des données de JSON API n'est pas très flexible. Et puis, il ne vous donne que certaines infos par défaut. Il ne va pas vous donner vraiment tout le larbo euh, de, de votre type de contenu. Par exemple, si vous avez une image dans votre article, ce qui va ressortir par défaut, ça va être un ID d'image et non pas le chemin de l'image. Donc, Include, en fait, ici, va vous permettre, bah, notamment, de, de ressortir le détail du champ image. Donc, là, ici, il faudrait mettre, par exemple, Field underscore image, et il va vous donner plus de détails. Euh, donc, en fait, l'inclusion, vraiment, c'est pratique quand il y a une référence vers une entité, puisqu'un fichier, pour Drupal, c'est une entité. Donc, il va falloir lui demander plus de détails pour ça. Ensuite, on a le tri par champ, euh, donc sort. Euh, Ici, la requête elle est structurée, enfin, la syntaxe est structurée en plusieurs parties. Alors, on a le sort name, sort-name, euh, qui va être le nom du critère de tri que vous attribuez à, à ce tri-là. Euh, donc, ça, c'est totalement arbitraire. Vous mettez ce que vous voulez. Euh, bon, et on évite toujours les espaces et les caractères spéciaux, ou plutôt certains caractères spéciaux. Euh, donc, ça, c'est comme vous voulez. Ensuite, on a le pass. Euh, donc, le pass, ça va être euh, le nom du champ euh, sur lequel va s'appliquer le tri. Et enfin, on a la direction du tri. Donc, ça va être ask ou test. Rien de, rien de nouveau sous le soleil. Ensuite, le dernier exemple, ça va être les filtres. Euh, là, ici, c'est un petit peu plus complexe, mais l'idée reste la même que pour le tri par champ. Alors là, ici, j'ai directement en fait, mis le, le nom du critère de filtre. Donc ici, ça va être taxonomy underscore term-tags. Donc, c'est le nom de mon critère de tri. Ensuite, on va pouvoir, ensuite là, sur, le, sur le filtre, on va à chaque fois compléter la condition du, tri, du filtre selon trois critères. Le pass qui va être également le champ ou la propriété du champ sur lequel on va appliquer le tri. Donc ici, on va, on va appliquer le tri sur le filtre pardon, sur euh, le champ « field tags » et sa propriété « name ». Ensuite, on, a, on, va choisir, on va lui définir un opérateur. « donc in » par exemple pour un tableau. Et en dernière condition, on va lui donner, euh, on va lui remplir, euh, on va attribuer au, au, à, la, pardon, à, la, à la clé value un tableau de valeurs. Et ici, on a juste mis une seule valeur dedans qui va être euh, la, la catégorie société. Voilà, le terme société. Donc là, on s'attend à filtrer des articles selon leur catégorie société. Voilà pour JSON API. Euh, alors, vous pouvez retrouver sur la doc Drupal. Euh, beaucoup beaucoup plus de détails mais ça c'est vraiment une base, une base facilement exploitable et c'est celle que je vous présenterai dans la démo. Le deuxième exemple, la deuxième implémentation du headless ça va être avec les vues. Donc euh, on va regarder un petit peu une partie de l'interface de d'administration qui permet de configurer des vues. Donc sur la droite, vous voyez c'est vraiment une seule partie une vue à un titre, euh, ensuite à un format, euh, on choisit aussi des des champs à afficher, on choisit aussi des critères de filtre et des critères de tri. Donc vous allez voir, c'est très similaire à, à JSON API, sauf que là, ici, vous avez euh, vous avez une interface euh, une interface graphique hein, qui vous évite de, de ne vous palucher toute la syntaxe JSON API. Donc si on voulait, par exemple, ajouter un, un, un champ, on cliquerait sur Add, ensuite il va nous présenter tous les champs de tous les types de contenus de votre site. Euh, si on voulait rajouter, par exemple, juste l'image, on va chercher « image », on va sélectionner, on va l'ajouter, et après, il va nous demander un peu plus de détails, il va nous demander euh, « est-ce que, est que tu veux formater euh, cette image »« euh, Est-ce que c'est un certain style d'image ?»« Une thumbnail, une image large euh, qu peut afficher » qu'on va afficher. On peut également réécrire les résultats, « rewrite results euh, » ça peut voilà selon les selon les, les selon les cas vous pouvez être admis à, à tout exploiter ou du coup à juste laisser ça de manière standard dans le deuxième dans, pour, pour poursuivre pardon on va regarder comment appliquer un critère de, de filtre donc vous voyez par exemple ici on a content de point content type égale article donc là ça veut dire que cette vue ne retourne que euh, des articles puisque puisqu'on a un, un filtre sur le type de contenu donc, si on voit concrètement comment ça se présente, euh, ici on a quelques conditions. Il nous propose par exemple l'opérateur. Donc, est-ce qu'on euh, veut afficher quelque chose qui fait partie d'eux et fait partie de ce qui est coché à droite Donc là, on a mis les articles. On pourrait sélectionner, si on veut, plusieurs types de contenu ou tous. Ensuite, le, la dernière, le dernier point, c'est le tri. Euh, alors, hop, je reviens vite fait en arrière. Là, ici, on a trié par euh, la, date de, la date de création, de on, Et là, on peut regarder du coup la, ce qu'on peut changer dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce critère de tri. Donc, par exemple, l'ordre, ce qu'on a vu tout à l'heure, desk, ask, et la granularité, euh, donc en seconde, minute, euh, etc. Donc, voilà, c des. là, je vous ai présenté vraiment des, les, les critères basiques. Euh, évidemment, on peut faire des choses très avancées avec les vues. Euh, et pour finir sur ce point-là, euh, et on le verra dans la, dans, dans la petite démo, une vue, ça peut être une page, hein, donc ça peut vous afficher des, des, des, pardon, des nodes du contenu, euh, tel quel, donc avec le titre, l'image, ça, ça vous fournit tout. Euh, ça, peut vous, ça peut aussi s'utiliser en tant que bloc, donc un bloc qui va être... En fait, son affichage va être configurable au sein du site, mais son contenu, la vue que le bloc contient, euh, va être configurable côté euh, view. Et le dernier, le dernier, le dernier type d'affichage qui nous intéresse, c'est l'export le, REST. Donc, ça va être évidemment le meilleur choix pour l'ADLESS. Euh, sa structure est relativement simple. Il va falloir définir un URL. Donc Là, ici, par exemple, slash API, slash mes articles. Et ensuite, on va lui configurer les champs affichés et, euh, et les modifications qu'on va, qu va peut-être lui appliquer. Mais on a toujours d'ailleurs les critères de tri, les critères de filtre, hein, évidemment. Enfin, la dernière solution, euh, les contrôleurs. Donc, euh, si euh, ni les vues ni JSON API ne vous conviennent, bah, vous pouvez toujours le faire from scratch. Donc, pour ça, rien de plus simple, on va pondre euh, nous-mêmes notre code. Je ne vais pas vous montrer un contrôleur en tant que tel, hein, en PHP. Ce ne serait pas euh, super parlant, puisque c'est juste du, du PHP hein, c'est un contrôleur euh, Symfony euh, basique. Euh, mais selon certains, selon les, les, les contextes de projet, ça peut être intéressant à l'utiliser. Euh, là, je vais vous présenter un contexte client, en fait, sur lequel on a pu appliquer ça. Euh, hop, donc on va voir cet exemple-là. Voilà. Donc, un petit schéma euh, assez, assez, assez, assez basique pour voir un petit peu, pour vous présenter un, un contexte client dans lequel on, on, on a fait, on a choisi cette solution. Donc, le contexte, c'était de faire un, un tunnel de déménagement en ligne. Donc, qui était développé en vue js et non pas en React comme dans la présentation. Euh, donc le, le tunnel était en vue vue.js. Euh, le client avait une API euh, qu'ils avaient développée eux-mêmes. Et cette API discutait avec des, un service AWS qui euh, récupérait, euh, qui demandait des. Enfin, qui retournait des tokens plutôt. Donc l'idée en fait ici, c'est de, euh, de pouvoir naviguer dans le tunnel de réservation, euh, de récupérer des données. Mais sauf que euh, le problème étant que l'API euh, client nous donnait, un, nous donnait un certain format de données. Euh, certaines fois, le token va être contextualisé à la simulation de déménagement du client. Donc, du coup, euh, il va falloir des fois décoder le token pour vérifier que le client est bien sur sa simulation et qu'il n'est pas en train de piquer celle de quelqu'un d'autre. Ou que la simulation existe, tout simplement. Euh, donc, pour ça, on a développé le module euh, PHP qui est sur la gauche, là, les, les, les trois petites briques. Donc, un, on va dire que c'est un module PHP euh, Drupal, qui lui, du coup, va contenir toute la logique euh, métier, en fait, euh, entre le front et euh, l'API client. Euh, en fait, dans ce contexte-là, euh, aucun module communautaire Drupal euh, n'a fait notre bonheur. Donc, on s'est orienté forcément vers cette, vers cette solution-là. Euh, pour, euh, pour le, le, la, petite, euh, pas la petite histoire, je peux nous raconter une anecdote, mais euh, techniquement parlant, euh, le React, ou le VueJS plutôt, dans, dans, dans le contexte, était encapsulé dans le module Drupal. C'est-à-dire qu'on avait un VueJS buildé dans un module Drupal, et euh, du coup, on avait quelque chose de, de, de vraiment propre, hein, j'ai envie de dire. Donc, euh, le, on n'avait on pas une instance VueJS qui était externe au Drupal et qui discutait avec... Là, tout était encapsulé. Quoi. Voilà le, le petit contexte client sur lequel on peut retrouver ce, ce genre de solution. Ensuite, qui dit, euh, qui dit headless, dit authentification. On a peut-être envie de mettre un peu de sécurité là-dedans. Donc, on a plusieurs solutions également. Alors, je ne vous les présente pas toutes, mais je vous présente euh, certaines euh, qui sont plutôt basiques. Euh, donc, la première. Qui est le token de session, tout simplement. Alors euh, là, euh, concrètement, en fait, euh, quand, vous appelez, quand vous voulez un token de session avec Drupal, vous l'appelez via l'URL slash token, slash session slash token, euh, qui va vous donner juste un token de session. Si vous êtes déconnecté, ben, c'est un token anonyme. Et si vous êtes connecté, c'est un token euh, d'utilisateur connecté. Donc ça, c'est très pratique pour les utilisateurs anonymes. Euh, déjà, ça va peut-être un peu filtrer, euh, ça va peut-être un peu restreindre le nombre de requêtes qui vont pouvoir être appliquées. Et puis, en plus, c'est très facile à implémenter. Euh, il est là nativement, et ça ne vous, ça vous demandera pas beaucoup euh, de travail pour le mettre en place. Ensuite, la deuxième solution, euh, ça va être, par exemple, OOT. Euh, donc, euh, OOT, ou euh, OpenID Connect, Donc, c'est un module de Open OpenID Connect. Euh, donc, C'est un protocole d'identité basé sur OOT2. Donc, vous pouvez, vous pouvez utiliser OpenID Connect pour permettre aux utilisateurs de se connecter, bah, par exemple, avec d'autres services, notamment Google. Donc, le module Drupal OpenID va bah, bah, vous fournir déjà un plugin fournisseur par défaut pour Google. Et en plus, il est facile de configurer des nouveaux clients euh, via l'interface utilisateur. Donc, euh, l'avantage ici, ça va être euh, de pouvoir, par exemple, déjà beaucoup mieux sécuriser qui consomme votre Drupal. Si, par exemple, votre Drupal euh, ne distribue votre euh, distribution contenu à d'autres applications, mettons des applications back aussi, également, euh, là, ça va être très pratique. Et en plus, euh, est, il est très lié, euh, sa configuration est très liée au rôle d'utilisateur. Donc Vous pouvez créer un, un, un rôle REST, par exemple, ou un rôle euh, je sais pas, un rôle symphonie. On va dire que les, les symphonies qui consomment le Drupal n'ont pas les mêmes droits que euh, les WordPress qui consomment le Drupal. Bon, ce serait peut-être étrange, mais ça peut arriver. Mais euh, voilà, euh, c'est un, un module euh, très fiable, très en vogue, qui demande un petit peu plus de, de, de temps à, à, d'apprentissage, mais, euh, mais c'est une référence. Enfin, la dernière solution, euh, bah, rien de nouveau, euh, ce serait aussi de la faire from scratch, comme on a vu dans l'exemple précédent. Euh, donc là, si on a besoin de, de fonctionner avec des des services AWS, euh, ou avec une API qui nous délivre du JWT. Euh, voilà. S'il y a toute une logique particulière à votre contexte projet, là, par contre, ça va être très pratique de le faire à la mano. Mais évidemment, euh, comme j'avais dit avant, si vous le faites from scratch, vous créez des failles. Donc, euh, à vos risques et périls, attention, attention avec cette solution. Bon, et maintenant, on va euh, montrer une petite démo euh, de, de ce qu'on peut faire. Alors, euh, dans l'exemple que je vais vous donner, on a un React en front, un Drupal en back. Euh, on ne sera pas orienté dev. Hein, là je vous demande de me faire confiance, ça marche. C'est bien un React qui fonctionne avec un Drupal. Euh, donc, on va voir un peu euh, comment ça se présente. Alors, et ici, on va du coup... Hop. Voilà, alors je reviens ici, je vais partager la petite vidéo, euh, fenêtre, et on va présenter la première partie. Alors, donc je pense que vous voyez bien, ça devrait bien marcher. Euh, alors, euh, que je vérifie que je sois bien dans la bonne fenêtre. Voilà. Ok, merci. Donc ici, Hop là, attendez, je suis allé trop vite. Hop là, excusez-moi. Voilà, donc dans l'exemple, ici on a un backend Drupal avec une liste de pages. Donc euh, pour vous montrer que ça marche, je vais filtrer sur les types de contenu et je vais afficher seulement les articles. Donc on va voir un petit peu les articles de mon site. Voilà, donc ça vient directement du Gorafi. On va voir côté réel ce que ça donne. Et donc Là, en exploitant JSON API, on va pouvoir récupérer la liste des articles avec leurs images et des catégories, donc de la taxonomie. Ici, on va vérifier que la taxonomie fonctionne bien. Et là, on trie, on filtre. Donc là, c'est à chaque fois, c'est un appel qui se fait au Drupal. On filtre pas le front, on filtre vraiment via Drupal. Et Du coup, on peut lui demander de réafficher tout. On peut aussi euh, trier par date, donc par défaut, c'est les plus récents d'abord. Et si on trie les plus anciens d'abord, on a bien les plus anciens d'abord. Ça, c'était la première solution avec JSON API. Maintenant, la deuxième, ça va être de vous montrer un petit peu comment, avec vue, on peut, euh, on peut faire ça. Donc, l'idée là, c'est que j'ai repris en fait une. Alors, je vais faire pause hop, avant de passer à la suite. On a pas mal de vues hein, qui existent déjà par défaut. Hein. On a, par exemple, vous voyez, front page, hein, comme je vous ai dit. Et euh, les euh, messages de log, qui est une vue déjà en place. Et ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé du coup un nouveau type d'affichage REST Export pour en fait mettre cette liste de ces logs, logs disponible pour le React. On va voir un petit peu comment c'est configuré. Donc, en éditant la vue, je vais d'abord être en mode page. Donc, avec le mode page on va voir vraiment euh, comment ça se présente côté back. Donc, si vous êtes familier, ça, c'est la liste. Ça, c'est les logs Drupal tels qu'ils existent. Et avec l'export REST, on va avoir un export en JSON avec un petit URL qu'on lui a donné. Donc là, je n'ai pas du tout touché en fait au, au, au filtre, etc. J'ai juste mis ça en mode REST EXPORT et ça m'a donné du JSON. Et donc, ce que ça donne en application, bah, c'est juste ça. Alors, il n'y a aucune utilité, évidemment, concrètement, mais euh, ça marche. Ça, c'était le premier exemple. Ensuite, on va, je vais vous montrer le deuxième exemple avec un module custom. Alors, hop. Alors, je vais faire pause d'abord. Euh, donc là, l'idée, c'est que dans l'appli la, dans React, euh, on, peut, euh, on peut se connecter. Au, au Drupal. Donc il y a un petit formulaire de connexion. Donc je vais laisser la vidéo se dérouler. Donc on va se connecter en tant que Mr. White. Et c'est bien le thème gin en effet. Il est génial, super joli. On voit que ça marche. Je suis bien connecté en tant que Mr. White. Donc là ensuite je vais pouvoir créer une page de, de blog. On va regarder un petit peu les pages de blog qui existent. Voilà, on voit chaque utilisateur. On voit que. Je... Hop, là je suis allé où là attendez voilà on voit juste que chaque que les utilisateurs ont créé chacun une petite page donc c'est juste des types de pages hein, ça va pas plus loin et en fait cette liste cette liste d'utilisateurs enfin cette liste d'utilisateurs et euh, leurs, leurs pages c'est un, un module custom drupal qui juste euh, en fait va, va faire la requête en bdd et puis va retrier un petit peu les données pour euh, rendre un json vraiment très light et du coup, ça va éviter notamment en fait, de ne se palucher ben, le JSON API pour quelque chose de, de simple en affichage, mais qui serait compliqué à implémenter avec JSON API, ou même avec les vues. Donc là, on va aller sur la page, pour créer une page dans le blog. Donc on va lui donner un petit titre. Et euh, on va bien vérifier après que la nouvelle page existe dans la liste des blogs. On va valider tout ça. La nouvelle page de blog a été créée, on va vérifier qu'elle est bien présente. Et voilà. Donc, la nouvelle page s'est bien créée. Euh, et ensuite, le dernier exemple, donc là, ça c'est par, par contre pour la partie configuration euh, du reste. Alors, du reste, euh, pardon, de configuration des endpoints euh, que vous allez mettre, que Drupal va mettre à disposition. Et hop, c'est parti. Alors. Ici, on va aller dans l'interface BO, on va aller dans les web services et on va aller regarder la partie REST. Ici, ce qui va, nous ce qui, ce qui va être intéressant, pardon, ça va être de pouvoir activer ou désactiver des, des, des, des endpoints euh, bah, selon le contexte, selon ce que vous voulez exposer. Donc ici, on a activé quelques-uns, on a activé le contenu, les users, l'inscription également. On va regarder comment ça se présente. Donc ici, vous pouvez voir que on peut configurer, un, on, peut on peut changer déjà la granularité de, de l'endpoint, euh, soit par méthode ou soit globalement. Hein, donc là, tout est défini de la même manière. On peut, g on peut changer également les formats euh, de requêtes acceptées. Et euh, pour les fournisseurs d'authentification, par défaut, on a Basic BasicAuth, euh, qui est euh, bah, le module par défaut, en fait qui vous demande juste d'être connecté ou non. Et si, par exemple, tout à l'heure, on avait parlé d'OpenID ou de OAuth, euh, donc là, par contre, si vous l'installez, c'est le genre de fournisseur d'authentification qui va apparaître dans cette liste. Fini Ouais, c'est terminé. En plus, on a beaucoup de questions. C'est terminé. Bon, bon, après, ça va pas plus loin, ça s'arrête là. voilà. Ok, super. Merci, merci, merci beaucoup. Euh, ben, donc, euh, je ferme ça. Ça marche. Et voilà. Ok. Eh ben, merci Vincent. On va regarder, parce qu'il y a quelques questions. Eh ben, très bien. Donc, on va rester un petit peu là, hein, s'il y en a qui veulent aller sur les autres événements. Alors, euh... alors, Attends, ça. On va trier par, ah, par voilà. ah. Alors, avec Jason a est-ce qu'il y a du cache Est-ce qu'il utilise le système tac contexte de Drupal euh, Bonne question. Euh, alors, je pense que oui. Clairement, je pense que le cache est utilisé euh, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, le système de tag contexte de Drupal. Euh, je ne sais pas, je, je sais pas ce que ça veut dire, euh, système de tag ou de contexte. Alors, d'accord. Mais s'il y a plus de, de, de détails sur cette question, ce euh, intéressant. Regardez, c'est le ah, chat. Il est en train de, de répondre, Super. Il faut. Attends, allez, je descends. Voilà. voilà. Alors, le système de cache de droit est bien respecté. Oui, bon, ça, ça, ça, ça, ça, ça répond. Voilà, question suivante. Alors. Ah, Comment se gère Attends. Comment se gèrent les permissions sur le CRUD des contenus euh, via la méthode avec Views euh, Alors, j'imagine que ça doit être une question de permission de l'interface de configuration des Views. Euh, je pense qu'il faut rajouter des modules supplémentaires. Normalement, l'interface, les les views euh, ne sont pas faites pour euh, pour être comment dire. Les autorisations sont les mêmes euh, globalement sur le module views. Euh, si on a les droits pour gérer une vue, on peut tout faire dessus. Mais je sais pas si je joue un peu la question. Les permissions sur le CRUD des contenus via la méthode avec views. Euh, non, en fait, ah oui, voilà, je comprends. Euh, les vues ne sont là que pour délivrer du contenu vous n'allez pas utiliser une vue pour, pour prendre du contenu. La vue n'est là que pour faire un get, si on veut, enfin, faire un select en, en SQL. Elle, va, elle ne crée pas de contenu. Alors, quels sont les avantages de JSON API par rapport au module Views qui possède une interface bien faite ouais. et plus, plus complète en termes de fonctionnalité et profite de, de ce que Drupal a offrir. Alors, mode d'affichage. Euh... Bah alors après c'est ça après ça va être un petit peu euh, bah selon les cas euh, ce que je, ce que je dirais c'est que le json API ce qui va être bien c'est que si vous avez une structure de données donc en, à à, exp, à désolé à communiquer enfin à distribuer si la structure de données ne change pas euh, vous allez utiliser json API ça va être plutôt pratique euh, et par contre si vous avez une structure de données qui est amenée à, à évoluer à changer de temps en temps euh, c'est mieux d'utiliser les vues euh, puisqu'avec Vision API, vous aurez un front qui va construire la requête. Donc, si vous avez des choses à changer dans la, les données à récupérer, vous allez devoir modifier le front et relivrer le front. Alors que avec Vue, ça va, ça va se faire... Te, te, vous le faites euh, euh, comme vous voulez. Euh, C'est selon les cas, j'ai envie de dire. Si vous vous, C'est après si vous êtes à l'aise. Mais il euh, y a des choses faciles avec Vision API, pas faciles avec euh, Views, comme par exemple... Euh, euh, trier, euh, filtrer plutôt des données avec, sur des entités qui fonctionnent par référence. Euh, ce, qui, ce que j'avais montré avec le include tout à l'heure, euh, par exemple, ou euh, même le filter avec Vision API, où vous pouvez être plus à l'aise avec ça. C'est un peu au cas par cas. Euh, ouais. Possibilité d'utiliser GraphQL euh, Je pense. Euh, J'ai... J'ai pas eu l'occasion de le de tester, mais certainement, certainement, oui. je suis tapé Drupal, Drupal GraphQL et puis vous votre, votre bonheur. Alors, endpoint rest custom alternative à la solution contrôleur, euh, ben ça dépend ce que vous entendez par endpoint rest custom euh, en soit une vue, une fût quand une vue, quand vous allez quand vous allez mettre à disposition l'endpoint, c'est du custom. Euh, c'est vraiment le un API pays qui n'est pas custom. Voilà. Euh... Mais la vue, ça va, être, euh... ça va être top. Ça va être top pour ça. quoi. Ouais. J'espère que je réponds bien aux questions. Je vais retourner dans le chat, pour voir s'il y a des précisions. Si vous avez d'autres questions, je regarde s'il y en a d'autres. Alors, techniquement, il ne s'agit que d'un... Alors, il faut connaître le système de cache de Drupal pour les tags et contextes. Ah, eh ben, je <rire> n'ai pas assez creusé le sujet. Euh, ouais, mais merci, je regarderai. Des ouais, modules communautaires pour GraphQL, a priori Eh ben, parfait, c'était certain. Ça fonctionne très bien, ben, ouais. Alors, et Custom, ah, custom REST ressources, c'est plus Drupal like d'utiliser le module REST que des contrôleurs pour réduire du JSON. Eh ah, ben, peut-être, en hein, effet. Euh, ah oui, en plus, si c'est dans RESTful web, web Service API, eh ben, c'est que c'est la référence. Et en plus, ah oui, il y avait une question, donc Views ne permet pas de faire du post via le front. Non, non, en effet. Le Views, views n'est pas fait pour ça. Il ne fait que des selects. Voilà, et Quentin avait répondu juste au-dessus. Eh ben, ça en fait pas mal. Là, eh ben, merci à tous. Là, euh, oui, euh, merci. Normalement, vous avez vu le lien que vous avez été envoyé pour, euh, pour euh, mettre une petite note sur la, sur la présentation, faire un retour au... À Vincent, et ce sera toujours bien, ça permet d'avoir des informations, et puis c'est toujours intéressant. Merci pour le retour, c'est sympa. Merci à tous en tout cas, merci ouais. à toi Vincent. Et ben, merci de m'avoir invité. Merci Cognac G à les Studio. <rire> Je voulais <la> faire. <rire>